La caravane dans les étoiles, l'humbug et des peurs, les voiles, on se boîte en tremblotier entre quatre tonnes convertis. Fais la place, faut qu'on trace, on se fout du temps et de l'espace. Fais la place, faut qu'on se trace, on se fout du temps et de l'espace. On a voulu. Voyager, sur les routes, dans les arrêter de nos culs, les sortir nos instruits et composer. Une petite mélodie pour nos jolis, jolis, un petit air déraciné. Un petit temps pour nos chéris, chéris. Une petite pause à rêver. Mais des bleus et santos plantés aux portes de la cité. Font tomber nos funambules, fait de la place, faut qu'on se trace. On se fout du temps et de l'espace, fait de la place, faut qu'on se trace. On se fout du temps et de l'espace.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 Un petit temps pour nos chéris, chéris.